Alors, après avoir saccagé la bibliothèque d'un château qui contenait plus de 13 000 livres et ainsi détruit un patrimoine culturel inestimable, vous avez réussi à vous enfuir. On continue l'enquête. Mais attends, on a fait que se défendre Tais-toi, t'es pas là. Cléo, le personnage de Tylan, a décidé d'enquêter de son côté. Quoi Mais elle nous l'a pas dit Mais si, au moins cinq fois, mais t'étais trop occupée à discuter avec ta copine d'Archaïm. <rire> tu peux pas comprendre la puissance des petit Onirim. Tiens, finis ta grenadine. On en parlera quand tu seras plus puissant, mon carré. Ça y est, je l'ai. Le code Mais non, le numéro du beau mec du bar. Eh hey, mais papa n'importe qui alors qu'on est recherché. Imagine que ça Mais laisse-la jouer si elle veut faire ça. Puis de toute façon, t'es pas là, t'as rien à dire. Tiens, va dans le couloir, je vais m'occuper de ton cœur. <rire> je sais pas quand on est séparé, ça prend plus de Ouais, t'aimes surtout pas aller de l'autre côté, parce que ça t'oblige à laisser la bouffe ici. Mais pourquoi il faut que les gens quittent vraiment la pièce Ah mais non, normalement, y a pas besoin. Mais avec eux, on est obligé. Parce que sinon ils savent pas se tenir. À chaque fois, il y en a un qui raconte l'autre que l'autre passe. c'est <rire> J'ai rien compris. Non, non, mais ce qui veut dire, c'est que quand les personnages sont pas ensemble dans le jeu, donc faut pas que les joueurs se donnent des conseils, sinon okay. c'est pas cohérent vis-à-vis -vis de l'histoire. Puis bon, des fois, il y a quand même des détails qui vaut mieux ignorer. Et voilà pourquoi Tylan attend ah. depuis 12 ans dans le couloir. Ah oui, désolé, c'est vrai. Vous croyez que Tylan voudrait le dernier bonbon Euh. A mon avis, elle aurait bien aimé les autres aussi. T'as raison. Je préfère qu'elle ait pas de regret. Pff, putain, ça fait une heure que je suis là. J'ai l'impression que mon perso il est en stase. Oui, excuse-moi. Alors, un type que tu avais vu vous suivre jusqu'au château entre dans l'immeuble. Je fais semblant pour l'ascenseur. passe à côté de toi sans te remarquer. Je vais essayer l'ascenseur. Est-ce qu'on peut ouvrir le deuxième paquet de monde Caro, je suis en train de faire une filature, là. Mange-le, si tu veux. Déjà le deuxième Merci. C'était quoi, ça euh, Mon ventre. Ton ventre siffle Ouais. Bon, peu importe. Caro, retourne là-bas, s'il te plaît. Alors. T'as failli nous griller, Greg. T'as entendu quelque chose Allez, écoutez. Oh, C'est marrant. Si ça se trouve, ils s'embrassent. Eh, hey, ça va pas, non? Je veux dire, euh, écoutez, les hauts portes, c'est mal. Qu'est-ce qui se passe, là Vous êtes tous bien silencieux. Ouais, bah moi j'ai bien envie d'aller dans le couloir. On dit pas le couloir, on dit l'autre côté. Mais tu veux aller voir Tylane On sait même pas où elle est, comment tu veux faire Bah, je pourrais lui envoyer un message. La magie, ça doit bien servir à ça, non Tu peux pas parler en Enochien dans les champs magiques, si t'es pas un Éphilim Et un pouvoir Archaïm mmh. Tu peux peut-être l'appeler sur son portable. Et c'est pas con, ça. En plus, j'ai son numéro. Tylan Ouais Je peux te rejoindre Tu veux T'es où là euh... <rire> Attends, j'arrive. Mais ah. il nous a même pas dit où elle allait Ah merde. T'es sûr que c'est là Ben ouais, ouais J'ai utilisé une piste magique Avec ce talent, je peux suivre les traces des immortels à des kilomètres à la ronde comme les escabeaux, mais c'est des lieux. Bon, faut qu'on monte. Voilà, sur l'escalier. Ça, ça se me paraît un peu vieux. Ce serait con qu'on se fasse un par des airs, qu'elle mineur, tout ça parce qu'il t'en en pas Ok, on prend les escaliers les escaliers sans fenêtre, c'est super louche je t'imagine. Non mais alors là. franchement ça me saoule, il y en a marre. On a mis 3 heures pour arriver jusqu'ici. Moi je ressens aucune présence magique ici. Je sais pas où va ta piste, si un d'immortel A mon avis, t'as foiré ton truc depuis le début et moi j'en ai marre, je me casse ouais. tu veux Pourquoi tu le suis Une bande de beers Alors je prends ça ou l'escalier, man T'es sûr oui? Bon, bah écoute, bah va dans les toilettes, y'a plus de place dans le couloir. Chez moi, il y aurait eu plus de pièces. Bon, bah, y'a un ce que nous. On va pas s'ennuyer. C'était le même bruit que tout à l'heure. Mmh. Donne-moi ce portable. Mmh. C'est pas possible. Donne-moi ce portable. Mais non, c'est le mien. Ah, donne-moi ça. Donne-moi ton portable. Mais Léo, c'est pour mon travail. La montre hein J'en étais sûr. Allez hop, Greg, ton portable. Tiens. Vous êtes pire que des gamins. Oh bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Bah on va réexaminer toutes les pistes. Ou alors, euh, on va aller danser. Je savais que ma piste était bonne. Le bouquet, il était juste là. Tu sauras, il ne faut jamais croire les PNJ. Ok, bon, j'appelle Lena et on se rejoint. Ouais. C'est trop facile d'arriver là. Bonjour, troupes. Non, non, c'est très dangereux. Je vais rejoindre les autres. Bravo, vous avez réussi à trouver les renseignements. Maintenant, vous pouvez contacter larcane majeur de la Papesse. L'arcane de quoi euh... Ce sont des alliés La Papesse, comme les cartes du tarot, oui, ce sont des amis. Oui, enfin, enfin euh... pour l'instant, hein, mais leur tourne pas trop ouais. longtemps, on sait jamais. <rire> Puis on ne devrait pas appeler Greg, là. Mais non, laisse-le où il est, il finira bien par nous retrouver. <rire> Non, mais Je comprends pas, elle devrait être là. Bon ben, on retourne à l'immeuble. C'était par où hein. Je crois bien aller aux toilettes moi. Mais en fait on devrait pas y aller là. Putain t'as raison à l'essence de la plupart. Ah ouais Vous allez voir quoi Hobbits 8, Yvonne Jackson. Michael, Peter. Oh c'est bon, je plaisante. Est-ce que je peux venir avec vous Ouais si tu veux cool. Merci. Arc sacré. Carreau. Et vous n'oubliez pas, hein, par ça...